Une période où le, la, la fonction structurante du travail est très interrogée puisqu'une étude de la fondation Jean Jaurès montre que le travail était très important pour 60% des Français en 1990 et ce n'est plus que 24% aujourd'hui. On est revenu finalement sur la fonction anthropologique au-delà même du travail de l'activité humaine et cette, cette fonction a été révélée par Marie Jaouda qui montre que le travail remplit cinq fonctions latentes structurante et absolument essentielle pour se sentir bien dans sa vie. 1. Ça met en valeur ses compétences. 2. Ça entretient la flexibilité psychologique puisque nous sommes amenés à interagir avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. 3. Ça permet de développer son réseau social. 4. Ça structure le temps. Et 5. Ça nous offre aussi une certaine reconnaissance, la possibilité d'exister avec une identité professionnelle. Dans cet article que je signe dans le cahier à distance avec mes collègues Charlotte Ringrave et Valentine Poisson, nous avons analysé l'impact du télétravail sur ces cinq fonctions latentes qu'il importe plus que jamais de préserver dans le contexte actuel.